Salut Mélodine, merci d'avoir accepté de faire cette interview. Est-ce que tu peux te présenter, parler de toi euh, Donc, je m'appelle Mélodine, j'ai 14 ans, je suis au collège André Malraux et j'habite à euh, nazan les près d'Amboise, dans la campagne. Peut-être que tu peux nous parler de, de ta famille, est-ce que tu as des frères, des sœurs Oui, j'ai un frère, il a 19 ans, il est actuellement euh, à Sciences Po, dans sa première année. Donc, il voudrait devenir euh, certainement journaliste ou au moins faire quelque chose euh, dans la politique. Euh, J'ai euh, une mère, un père, enfin, normal quoi. Euh, donc, euh, ma mère, elle est euh, secrétaire, euh, non, assistante de direction à l'hôpital de Blois. Et mon père, il est informaticien, euh, ingénieur, euh, système et réseau. Donc euh, son métier consiste à réparer les ordinateurs, installer des TBI, enfin tout ce qui concerne euh, la technologie actuelle. Et j'ai euh, une chaîne, un Yuski sibérien qui a maintenant euh, 17 ans, c'est ans et demi, donc qui est euh, bien vieille. Et donc voilà. D'accord. Alors tu as parlé un peu des, des professions des gens de ta famille ou de ce que voudrait faire ton frère. Toi, est-ce que tu as une idée de ce que tu feras plus tard alors moi j'aimerais euh, déjà euh, faire une licence d'anglais et d'espagnol et après euh, partir dans un pays étranger où l'on parle soit l'anglais soit l'espagnol pour euh, apprendre le français justement aux étrangers. Mais dans un pays étranger pour pouvoir pratiquer une langue étrangère justement. Et alors tu en es où de ta scolarité justement Alors pour le moment je suis en troisième, euh, ma dernière année du collège et en la fin de l'année pour pouvoir passer au lycée, je vais passer à un brevet. Et donc euh, si je ne l'ai pas, euh, je peux toujours me rattraper sur ma moyenne de toute l'année, mais si ma moyenne est trop basse et que je n'ai pas mon brevet, je redouble. Et à ton avis, est-ce que tu redoubleras ou plutôt tu non, vas passer Non, je ne pense pas, non. Non, je pense que tu as des bonnes notes suffisamment pour passer en... Je pense aussi, ouais. je pense. Donc tu passeras probablement en classe de seconde, sans oui, je inquiétude. J'espère, mais je pense que oui.